Ouais alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. T'as peut-être commencé à voir un point de vue se former dans tout ce blabla Une tentative de représentation du réel Peu importe si t'es là je vais commencer à te faire subir mes images pour ajouter des niveaux de lecture. Oui les méta vidéos, c'est vide et chiant donc deux trois petites images explicites et cette y part pour le discours à proprement parler. En somme molle dure se veut la demi-molle intéressante, pas trop dure pour pas bourrer des trous aveuglément. Pas trop molle pour... T'as compris, si c'est ton délire va mater psychosos. Voilà la méthode qu'on utilise. Oui parce qu'aussi molle dure, il est un peu séparé en deux, un côté mou, un côté dur. Septique V sûr de lui... Sceptique parce que y a qu'avec des évidences qu'il est sûr de se faire comprendre. Sûr de lui parce que sans ça il agit jamais et il serait pas là sur le Youtube. Mais vous voyez que déjà là je parle de quelque chose et j'ai l'air d'insinuer autre chose du type je suis sceptique, c'est négatif, slash je suis sûr de moi, c'est mon côté positif, comme si dans l'opposition il pouvait y en avoir qu'un de bien. Voilà l'essence de ce dont on passe. C'est pas tout noir, tout blanc. C'est pas parce que t'es sceptique que t'es impuissant. C'est pas parce que t'es certain que t'as une grosse bite. On grossit le trait pour mettre en évidence les raccourcis intellectuels absurdes et se rendre compte qu'il y a à apprendre partout à 360 degrés. Moldur veut prouver que tout est au moins à moitié intéressant, même le développement personnel MDR. Vous voyez c'est pas parce que je parle de concours de bite que je suis pas intéressant. Exemple universel. Deux lycéens. Le geek slash rien pour lui qui devient heureux par le travail, Bill Gates. Le sportif slash tout pour lui qui devient un chômeur sac à merde drogué. On est tout d'accord les apparences, mais t'es pas le geek vainqueur. Mais t'as compris tout seul. Il Y a pas de vainqueur juste des finalités, des conséquences, des résultats à toi de les voir comme tu veux, d'en faire ce que tu veux à l'intérieur de tes limites. En l'occurrence schématiquement le sportif, c'est tellement qu'il est balèze qu'il n'a pas réfléchi à ce qu'il ferait après le lycée. La caractéristique sûre de lui est finalement la cause de l'effet « pas de travail ». Le geek, au contraire, c'est tellement qu'il est une grosse merde qu'il n'a pas d'autre choix que de réfléchir à comment devenir meilleur. On voit bien que la faiblesse peut engendrer la force en forçant la remise en question, et sur ce plan la force se pervertit si on se repose dessus. Quoi qu'il se passe c'est les réactions face à la situation dans laquelle il s'est retrouvé qui changeront en bien ou en mal le cours des choses. D'un côté, le geek aurait pu rester traumatisé par son adolescence solitaire, mais il a décidé d'en faire une force, et ce qui compte dans cet exemple c'est qu'il est heureux, qu'il s'est accompli en passant sa vie devant un écran. De l'autre le sportif à cet instant de l'exemple qui est au bout du rouleau parce que contrairement au geek qui a déjà trouvé par nécessité, lui il commence seulement à chercher son chemin, à se poser des questions sur pourquoi je suis vivant et son bon sens subjectif. Tout l'enjeu est donc d'avoir deux formes de courage, à la fois à se rappeler que quelque chose nous dépasse, qu'on fait partie d'un courant, et en même temps savoir agir sur la partie où on a prise. Ça c'est le fait admissible numéro 1, la vie se définit par le mouvement, le changement, par le fait qu'elle n'est pas figée. Pour reprendre l'image de la vie comme un courant. Soit, t'es un geek et en te jetant dans le bain, naturellement tu te noies donc le monde, te donne pas le choix. T'apprends à nager ou tu restes au fond. Soit, t'es un sportif tu sais nager un dos creulé avec facilité, mais au moindre obstacle comme tu regardes pas devant toi, tu coules. Dans tous les cas, il y a toujours un ventre mou et un côté dur, un moment où quelque chose te dépasse, où tu n'as plus le choix parce que le courant t'emporte. Mais même à ce moment-là tu as toujours ta conscience pour choisir ta manière de voir le courant. Exemple, Moldur dit « Quand on veut, on peut, sans explication ». Un mec qui baigne dans le développement personnel va comprendre « Bah oui, il veut dire que ce que je veux profondément influence ma vision du monde, qui va influencer ce que je crois possible afin d'influencer les actions que je vais mener à bien. Et ces actions influenceront forcément les résultats que j'obtiendrai pour me rapprocher de l'objet de mon désir. Mais un mec pas dans le délire verra juste un beau beau perché qui sort des petites phrases toutes faites. Voilà pourquoi je lol sur le développement personnel. C'est que pris au pied de la lettre c'est au mieux ridicule au pire dangereux. Mais comme ici on forge des spectateurs sceptiques, il n'y a pas de problème. Tu prends tes pincettes et tu vas à la pêche aux techniques parce que la vérité est à 360 degrés autour de toi.